Eh ouais, voilà mon gars, ce qui peut t'arriver si tu tournes pas assez vite quand tu viens chez moi. Oui, non, ah non, ça c'est respect monsieur, ça c'est un super ah, saucisson, c'est une spécialité de lorraine, euh, et ça c'est trop bon. Ça s'appelle un fuseau lorrain, voilà, ça n'a ça rien d'industriel, c'est un peu irrégulier, mais, c mais ça c'est fait, et que des bonnes choses. J'imagine déjà, je ne sais pas, il va falloir trouver une paquette assez longue. Non, en petite rondelle très fine avec un petit coup de rouge, c'est super. Alors ça c'est fabriqué par Eddy, Eddy Morio qui, est, qui, dirige les, qui a créé les saveurs meusiennes, il est arrivé de Lorraine avec sa fille Marie et nous avons passé trois jours à échanger sur nos pratiques culinaires entre autres et puis eux ils sont venus apprendre surtout à tourner des crêpes et galettes et à prévoir des assemblages. Parce que Eddie a pensé très justement, et puis il y est certainement accéléré par cette pandémie que nous vivons, eh d'ajouter une carte à sa prestation de traiteur. Il est en train de retaper un, un Renault 1000, vous savez, là, les fourgonnettes, les anciennes estafettes de, de la maison Poulaga, des, des agents de police. Et puis, euh, ah ben c'est peut-être ça en fait, inspiration matraque. Malin, ben Eddie. Et, puis, euh, et donc il est venu là, Alors je vais vous laisser avec la petite vidéo là, de, fin de de fin de stage que nous avons tournée. Et puis euh, et bien, si vous passez à, à Sampigny, c'est en Lorraine, euh, et bien, vous allez trouver les établissements Morio et ils font de très très bonnes choses, mais très spécialisés notamment sur euh, l'activité traiteur. Merci de ce cadeau Eddie. je pense que tu m'avais trouvé un petit peu animé sur les vidéos. Ah, bah, en tout cas je vais me régaler, mais méfiez-vous si vous tournez pas assez vite. Espérez bien que je ne l'ai déjà mangé avant que vous ne veniez. Allez, salut. Je vous laisse avec Eddie et Marie. Bye bye. Bon, et ben, les amis, j'ai affaire à qui ici je Commence par Mademoiselle. Tu es Marie Morio, Marie. Euh, la fille du monsieur à côté de moi. Et le monsieur, c'est Monsieur, c'est C'est vient de Lorraine. Voilà, elle vient de Lorraine et on voit sur vos t-shirts que c'est aux saveurs meuséennes. Meusienne, enfin, pardon, parce que vous venez effectivement de la meuse. Donc en deux mots, euh, je donne la parole à papa. Euh, Eddy, euh, tu es déjà dans la restauration, tu es dans les métiers de bouche. Que fais-tu Oui, ben je suis charcutier traiteur à saint dans la Meuse. Ouais. Et on a une grosse activité d'événementiel. D'accord. Donc on veut accroître notre offre en passant par la crêpe. D'accord. Mais ça, c'est une idée que vous aviez avant ou euh, c'est venu euh, du fait de la COVID, la pandémie, etc. C'est une, une idée qui a germé pendant le COVID. Oui. Par exemple, c'était en te disant que c'était une offre qui était manquante ou euh, c'était pour faire ben, C'est une autre offre chose. qui n'existe pas chez nous, D'accord. en événementiel, donc pourquoi pas D'accord, pourquoi pas. Euh, sachant que, de ce que j'ai bien compris de notre histoire là de trois jours, c'est que tu es à la fois charcutier, traiteur et tu es aussi pâtissier. Oui, c'est ça, c'est cela même. Donc maintenant, crêpien en plus. On va essayer. <rire> on va essayer. Euh, alors, je passe à la demoiselle. Euh, Louise, toute jeune. Non, Louise, Je t'ai toujours appelé Louise, c'est Marie. J'ai un problème avec les prénoms. Ah, c'est ça. Ah, hein, c'est ça. Donc Marie, toi, tu ne connaissais pas non plus euh, de tourner des crêpes et des galettes Non, je ne savais pas tourner des crêpes. Bon, ouais. Après, on en fait un peu à la maison, mais c'est tout. Ouais. Parce qu'en ce qui te concerne, toi, tu es toujours étudiante, étudiante et tu te diriges sur quoi Tu veux passer une licence de quoi déjà euh, Moi, je suis en licence sciences de la vie et j'aimerais être euh, professeur des ET. Ah ouais mais euh, est-ce que ton avis, les crêpes et les galettes, c'est des sciences de la vie Non, mais bon. Bah si, parce qu'on touche au grain, à la farine, à tout. Non, mais euh, c'est surtout que j'ai de mon père... Euh, ouais. euh... Toute l'année, et puis euh, ça me permet euh, d'avoir euh, quelque chose en plus sur mon CV si je veux faire des saisons plus tard. Euh, ça verra bien. Oui, et puis même aussi avec l'idée, pourquoi pas, d'aller poursuivre tes études euh, à l'étranger. Ouais. Donc, euh, moi je sais que quand on a ce bagage euh, de savoir faire des crêpes, des galettes et de pas avoir peur de se mettre devant les bilics, bon, d'autant plus que toi, tu es, es à la bonne école. Oui, voilà. Bah, tu sais bah, hein je sais ce que c'est. <rire> D'accord. Et, et donc euh, l'avenir proche euh, est dit, je crois qu'il y, y a une il y a, estafette en route là. Voilà, on a une estafette en route qu'on a rénovée avec des copains ouais. et pour lequel on va mettre bah, des crépières à l'intérieur. D'accord. Et on va commencer à faire du démarchage chez nos clients habituels ouais. hein, pour se faire la main tout simplement mais est-ce que l'idée alors c'est une superbe estafette hein, c'est un Renault 1000 j'ai vu les Bauches, là, ah. c'est peint bon, c pas encore, la signalétique n'est pas encore ah. mise je, je la ferai connaître plus tard et, et l'idée c'est quand tu disais tout à l'heure d'élargir l'offre c'est à dire que tu peux avoir sur un même événement euh, un aspect traiteur traditionnel tel que tu le fais oui, et, bah, tous nos amuse on peut tout marier quoi. Tous nos amuse et puis un atelier crêpe où on pourrait décliner la, la crêpe sous plusieurs de, plusieurs formes. D'accord. Et la marier avec plusieurs de nos produits. Ouais, c'est intéressant. Alors, euh, parlons un peu, moins euh, très peu, parce que vous allez reprendre la route, vous avez 800 km à faire. Euh, voilà, Donc, comment avez-vous vécu ces trois jours-là, euh, ce rendez-vous euh, père et fille, là, pendant trois jours euh... Bon, à part le fait de supporter Patrick, le reste était nickel. <rire> oui, ça, ça je l'attendais. Euh... Non, très très bien. Un très ouais. bon accueil. Euh, toujours très professionnel. Donc très agréable. Et alors évidemment, euh, moi je me... J'aime pas forcément me dire aux autres, mais j'ai rien à t'apprendre en cuisine ni quoi que ce soit. Tu m'as même donné quelques bons conseils que je vais répercuter, c'est ça les échanges. Mais de, de, la, de la crêpe et des galettes, est-ce que tu t as, as l'impression qu'il y a des choses que tu entrevois maintenant oui, oui, bien sûr, des choses qu'on entrevoit. Euh, par exemple, ce midi, on a fini par une dégustation de, qui va paraître basique pour des bretons, mais ouais. crêpe saucisse. Ouais. Et euh, moi j'ai déjà des idées, des idées de déclinaison. Ouais. Ah ouais, c'est bon, hein, de la galette saucisse avec, euh, avec des oignons. Ouais. Et dedans un peu de moutarde de... <rire> à l'ancienne. Euh, D'accord. Et, et, et donc quand tu parles d'idées de, de déclinaison, tu en as une en tête comme ça que tu... Ah oui puisqu'on est à Saint-Denis qui est le seul village en France où on a le droit de ramasser des grenouilles toute l'année. On a une fête de la grenouille et j'avais mis au point il y a quelques années déjà une recette de saucisse à, aux grenouilles. Ah ouais. Donc euh, je la verrais bien dans une crêpe. Une ah, grenouille euh, vivante. Euh, ah non pas une grenouille <rire> vivante parce qu'après c'est difficile à attraper la crêpe. C'est ça. <rire> non, une saucisse ah ouais. à la base de grenouille donc euh, je la verrais bien dans une crêpe et pour euh, quand tu dis crêpe. Dégustation tu à, nomade. Tu, tu penses à une crêpe sarrasin. Crêpe sarrasin, oui. oui, mais oui. Galette. Parce que tu sais, c'est les oui. ministériens qui les oui. Une oui. galette, donc, pour une consommation en ah ouais. mode. D'accord. Ouais, bon, ben bah, écoutez, on ne va pas aller plus loin parce que vous avez une grande, grande route à faire. Euh, euh, merci euh, merci d'avoir partagé ces trois jours avec moi. Merci aussi euh, de votre belle humeur, euh, euh, Marie, de m'avoir supporté, euh, malgré que j'ai mmh. voulu te faire rater tes crêpes et tes galettes. C'était plaisant de vous avoir aussi. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'être passé par là. Merci pour ton Merci. accueil. Bon, Et puis, euh, on dit un mot, euh, pour de la potuette ou pas, celle qui est restée au village, non On dit non, Lisa, Lisa, je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses on, vous... les... on te fera goûter ou pas On te fera peut-être goûter. Ouais. De <rire> bah, toute façon, Lisa, elle aura déjà mangé le pot de caramel quand elle verra la vidéo. <rire> Merci à tous les deux. A très bientôt. Salut. Like a bird on a tree.